Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire, comme l'année dernière, mon top 5 et mon flop 5 des livres que j'ai lus en 2015. En 2015, j'ai lu près de... 130 bouquins, quelque chose comme ça. En comptant des BD et des mangas quand même, puisque ça fait un petit peu exploser le score sur la fin de l'année, vous savez, quand vous lisez les 17 tomes de la Taille des Titans, bon bah voilà, ça repousse un peu les statistiques. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une petite sélection euh, des mes 5 livres préférés et de mes 5 livres détestés de l'année. J'ai dû en omettre certains, malheureusement. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû voir que le choix était difficile. J'ai notamment exclu certains livres dont j'avais déjà parlé en vidéo parce que sinon ça allait faire une redite etc. Donc voilà, j'espère que, que certains livres me pardonneront de ce petit oubli. Je vais arrêter de blablater et commencer tout de suite avec mon top 5 de l'année 2015. À la cinquième place j'ai choisi de mettre Garçon ou Fille de Terence Blacker. C'est l'histoire de deux cousins, Matthew et Sam euh, Sam vient des états unis il se trouve qu'il est orphelin les deux garçons sont au collège et au début ça se passe pas très très bien et de fil en aiguille, Sam se retrouve à faire un pari avec son cousin Matthew et les amis de son cousin. Ce pari c'est d'aller au collège déguisé en fille pendant une semaine sans que personne ne s'en rende compte. Plein d'audace, Sam relève le défi et décide de devenir pour une semaine Samantha. Sauf que de fil en aiguille, vous pouvez bien imaginer qu'il va se passer des choses et euh, il va se retrouver à être Samantha pendant un peu plus longtemps que prévu. Quoi qu'il en soit, ce livre, il est absolument excellent. Il est très très drôle euh, et il bouscule complètement les stéréotypes de genre de manière intelligente et euh, de façon à toucher justement le jeune public puisque c'est un roman qui est... Euh, Peut être lu à partir de 13 ans à peu près. C'est un bouquin qui peut vraiment parler euh, aux jeunes euh, qui sont au collège et qui peut beaucoup plaire aussi à tous les amateurs et amatrices de littérature jeunesse. A la quatrième place, je place Kailo de Damien Alcantara qui est un livre que j'avais eu euh, grâce à, euh, à un partenariat avec les éditions La Rémanence. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est l'histoire euh, d'un étudiant qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Adrien, et qui décide de faire un an d'Erasmus euh, en Finlande, qu'il débarque euh, dans ce pays qu'il ne connaît pas, et il va rencontrer euh, un garçon qui s'appelle euh, Thomas, Tuoma, je ne sais pas comment on le prononce en en finlandais. À travers cette rencontre et à travers l'histoire d'amour qu'il va vivre à Helsinki, Adrien va être amené à se découvrir lui-même, à se remettre en question et à s'affranchir un peu de toutes ces peurs qu'il gardait au fond de lui depuis des années et pour enfin être lui-même et vivre pleinement sa vie. T'as un bouquin qui est hyper optimiste, qui est très mignon et qui fait vraiment beaucoup de bien, donc voilà, si vous vous sentez pas forcément très bien, bah peut être un bouquin à lire justement à ce moment-là. À la troisième place, j'ai choisi de vous mettre la saga Millennium de Stieg Larsson, qui est un thriller quand même qu'on ne plaisante plus hein, depuis toutes ces années, mais que je me suis enfin <rire> décidé à lire. Ça faisait un moment. C'est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Michael qui va se retrouver empêtré dans des affaires de famille, dans des affaires de mafia, dans, dans des affaires de diffamation, de lutte de pouvoir, etc. Et euh, au cours de son aventure, il va rencontrer euh, une jeune femme qui s'appelle Lisbeth, qui est absolument excellente, c'est juste l'un des meilleurs personnages de tous les temps. Ah enfin, oh, mon dieu, j'aime tellement Lisbeth tous les deux ensemble, en fait, qu'ils vont vivre tout un tas d'aventures et être amenés à résoudre des mystères, à démasquer des meurtriers, des assassins, tout ça, etc. C'est absolument génial. Euh, le premier tome est extrêmement violent, les deux autres le sont aussi, mais euh, ça part un peu dans une autre direction. Vous le savez peut-être, mais il y a un quatrième tome qui est sorti euh, l'année dernière que je n'ai pas lu, je ne sais pas si je le lirai. En tout cas, vous pouvez lire parfaitement les, les trois premiers tomes euh, sans souci, ça se tient très bien. Je vais faire une émission un père sur Lisbeth parce que ce personnage est absolument trop cool et elle détruit à coups de barre de fer tous les stéréotypes de genre. C'est absolument génial, c'est l'un des personnages les plus intéressants que j'ai jamais vu. Bref, euh, lisez Millenium, mais faut être un petit peu accroché quand même parce que bon, c'est... un peu... parfois un petit peu violent. Voilà. Continuons sur cette envolée lyrique avec Menderley Forever de Tatiana de Rosnay qui est l'autobiographie de l'auteur Daphné Maurier. je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a écrit notamment Rebecca, qui a été adaptée par Hitchcock au cinéma. C'est elle aussi qui est l'auteur de la nouvelle Les Oiseaux, qui a donné... Les Oiseaux d'Hitchcock encore au cinéma. C'est un bouquin que j'ai adoré du début à la fin, je me suis énormément identifiée à Daphné Maurier. je me suis retrouvée dans ses questionnements, dans ses doutes, dans, dans sa manière d'écrire, dans... enfin, voilà. depuis que j'ai lu sa biographie, Daphné Maurier est vraiment devenue une figure qui m'inspire et un personnage à qui je voudrais ressembler, et voilà, du coup, euh, je vous invite à le lire parce que, en plus, c'est vachement bien écrit et ça va vous apprendre plein de choses, et si en plus vous écrivez vous aussi, ça peut vous apporter en matière de travail sur l'écriture, de recherche de l'inspiration, etc. Enfin bon voilà, ça sent très très bien et c'est pour ça qu'il est à la deuxième place de mon top 2015. Roulement de tambour pour le numéro 1. Et grande surprise, il ne s'agit pas d'un roman mais d'un comics, The Infinity Loop, de Pierrick Collinet et Elsa Chartier. Je l'ai eu à Noël et c'est vraiment mon grand coup de cœur de l'année. Alors peut-être que je suis pas hyper objectif parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas c'est un bouquin qui m'a marqué et qui je pense continuera à me marquer. C'est un comics de science-fiction à base de voyage dans le temps. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est chargée de supprimer des anomalies temporelles, et donc elle, elle voyage dans le temps pour faire ce job, jusqu'au jour où elle va rencontrer une anomalie de forme humaine, qui est en plus une très belle femme, et donc va se poser un petit peu la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je la supprime Ou est-ce que je la sauve et est-ce que je tombe pas amoureuse un petit peu en même temps C'est une histoire qui est absolument super, qui se tient debout au niveau des voyages dans le temps, et en plus, donc le graphisme est juste trop beau, hein je vais vous montrer quelques pages comme ça. Voilà, c'est beau. En plus, c'est tellement rare d'avoir droit à des personnages LGBT euh, dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire, en particulier en SF, euh, déjà une héroïne féminine et en plus lesbienne, je veux dire, ça n'arrive quasiment jamais. Donc ça va faire tellement de bien. Donc je, je conseille vraiment ce comic set à tout le monde parce qu'il est trop bien. Il faut absolument le lire, voilà. Après m'être joyeusement félicité des toutes les super découvertes que j'ai fait en 2015, il est maintenant l'heure malheureusement de passer au flop 2015. Parce qu'il y a quand même des bouquins pas, pas très bien que j'ai lu cette année, voire même un petit peu pourri. Encore une fois, je vais pas forcément parler de tous les bouquins que j'ai pas aimés, parce qu'il y en a plein que j'ai pas aimé, mais des fois j'avais rien à dire, alors du coup c'était pas très intéressant de vous dire « ouais bah ça c'était nul ». À la cinquième place, j'ai décidé de mettre « Ce qui nous lit de Samantha Bailey. Sur le principe, ça avait l'air vachement cool. C'est l'histoire euh, d'une femme qui voit euh, les liens entre les personnes, comme des grands fils en fait, qui relie les personnes qui ont des relations fortes ou des relations faibles, etc. Et elle voit le monde comme une espèce de gigantesque toile d'araignée, faite des relations qui connectent les gens entre eux. Sur le principe, je trouvais ça trop cool. En plus, euh, j'avais lu Les Stagiaires de Samantha Bali l'année dernière qui m'avait beaucoup plu. Donc je partais avec beaucoup d'attentes. En fait, c'était hyper nul, j'étais super déçue par ce livre parce que je trouve que l'idée, elle n'est pas exploitée à son maximum, que l'auteur en fait au final pas grand-chose alors qu'il y avait un potentiel énorme. et Tellement dommage Les personnages aussi sont enfin l'héroïne est d'une banalité affligeante, euh, je ne me suis pas attachée une seule seconde, et son intérêt amoureux, euh, le, le mec dans l'histoire. Et encore une fois, un pervers narcissique qui l'amène en bateau du début à la fin et c'est absolument pas remis en question. Leur relation est hyper décevante et en plus comment ça finit entre eux c'est aussi décevant. Bref, c'est un bouquin qui m'a vraiment profondément déçue. Euh, malgré le fait que ça partait avec pourtant de, de très bonnes idées et sauf que bah, bah ça fait tellement blop que que voilà c'est dans le flop. À la quatrième place, on retrouve non pas un bouquin mais une quadrilogie puisqu'il s'agit des Ragons de Christopher Paolini. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je me suis tapé l'intégralité des quatre tomes à la fin de l'année. C'était assez difficile et c'est dans le projet de faire une vidéo dédiée à cet ouvrage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Eragon, comment dire que c'est cliché et que c'est un genre de mixte, en fait, de tous les éléments qui ont marché en fantasy ou en littérature de l'imaginaire en règle générale, et en fait, tout ça condensé dans un seul bouquin. En plus, c'est super long, les 4 tomes sérieux, ils sont comme as, c'est méga long, et en... il se passe pas tant que ça de choses en plus, les personnages évoluent pas tant que ça. Bref, c'est vraiment plein de problèmes dans ce bouquin. En même temps, je m'attendais pas non plus à grand chose, hein, parce que bon, je connaissais quand même Eragon, j'avais lu euh, les 2-3 premiers tomes euh, quand j'étais plus jeune. Mais euh, je dois dire que la lecture des 4 tomes a été très compliquée pour moi, et que je le referai pas, vraiment pas. À la troisième place de mon flop 2015, on retrouve le tome 2 de la saga The Hundred, les 100, de Cass Morgan. Je suis une fan inconditionnelle de la série. Cette série, elle est franchement trop cool. Au début, elle part un peu moyen, et puis après, ça s'améliore tellement, ça nous tient en haleine, c'est plein de tensions, les personnages sont cool, les relations entre les personnages sont cool aussi. J'avais donc envie de lire les livres, je me suis dit, waouh, ouais, ça va être trop bien et tout. En fait non, pas du tout, le livre est tellement pas à la hauteur de la série, ça pose à peine les bases de la série, et ensuite la série s'élève quand le bouquin se casse la gueule. Les personnages sont plats, les relations entre les personnages sont plats, l'intrigue avance pas, euh, on a l'impression qu'il se passe rien, il euh, n'y a pas cette tension sous laquelle on est constamment quand on regarde la série, je veux dire. à la fin d'un épisode on est là, ah, il faut que ce soit la semaine prochaine absolument Là non, c'est... C'est d'une platitude sans nom, euh, on s'emmerde du début à la fin, et je lirai pas le tome 3, même pas pour le critiquer, c'est lire. A la deuxième place, vous ne serez sans doute pas étonné de retrouver l'héritière de Kirakas. Je sais que j'ai tendance à taper constamment sur la saga La Sélection, euh, c'est un de mes fâcheux défauts, j'espère que vous m'en excuserez. Mais voilà, ce livre a plein plein de problèmes, et j'ai fait une vidéo entièrement dédiée, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de la, de la relinker, sachant que je me fais pas mal démonter en général pour critiquer, mais bon, c'est pas grave, <rire> j'aime bien. Et à la première place, j'ai un petit peu hésité, parce que je me suis dit, tiens, et si je mettais la plus enfin Parce que j'ai fait une vidéo dessus. Mais je me suis dit que c'était pas intéressant de finir les deux derniers du top, euh, avec des vidéos euh, linkées, bah les mieux que je trouve quelque chose d'autre. Et puis je me suis rappelé que j'avais lu un bouquin, c'est le tome 1 de la saga Le Prince Captif, le tome 2 aussi d'ailleurs, que j'ai lu dans la foulée, euh, de Cs Paca, qui est du caca. Voilà, c'est dit <rire> C'est l'histoire d'un prince euh, héritier d'un royaume qui se retrouve capturé par un, un royaume adverse, dans lequel tout le monde il est homosexuel, et il euh, n'y a que des garçons. C'est dans un, un contexte un petit peu moyenâgeux, et euh, c'est un livre qui se veut un peu érotique, mais ça le fait tellement pas. Ça se veut sans doute un peu BDSM, sauf qu'en fait c'est juste des relations d'abus et, et de viol. C'est nul, c'est pas excitant pour un seul sou. Ça se veut original, mais ça l'est pas une seule seconde. Euh, après, peut-être que l'image peut que, que j'en ai eue à travers les, les gens qui m'en ont parlé est euh, faussé, et qu'en fait euh, ça, ça se prend pas pour euh, un bouquin original, mais disons que la manière dont, dont le bouquin était présenté c'est « Oh attention, on fait une histoire érotique avec deux hommes, oh là là, c'est tellement transgressif !» Non, c'est pas du tout transgressif, c'est ultra chiant, en plus ils mettent genre deux tomes à, à conclure quoi Ouh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde Je veux dire, moi je me tape pas deux tomes pour avoir un pseudo lim tout pourri à la fin. Oh, fallait que ça baise un peu plus tôt, quoi. C'est mal écrit, les personnages sont clichés, la relation amoureuse est pas développée une seule seconde, il, ça pop un petit peu de nulle part, alors qu'en en fait, ils devraient surtout se détester. Donc ça parle d'abus et de viol, euh, mais euh, c'est jamais, jamais vraiment remis en question. Le système marche pas, euh, c'est pas crédible pour un seul sou. Euh, notamment dans tout ce qu'est, bah ça se veut plus ou moins politique à un moment, parce que bon, il y a des histoires entre deux royaumes machin, mais mais en fait ça se pète la gueule parce que c'est parce que pas réfléchi et du coup euh, on n'y croit pas une seule seconde, et en plus il n'y a pas les l'élément qu'il faut quoi. Si encore il y avait l'intérêt de lire des scènes de cul, moi je veux bien, mais là il n'y a même pas ça. Donc euh, intérêt zéro. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à faire votre top et votre flop, vous aussi, dans les commentaires parce que franchement ça m'intéresse. Euh, vous pouvez me dire aussi votre avis sur les livres que j'ai lus. Euh, vous avez le droit d'avoir un avis différent, hein, mais, euh... mais quand même, si vous avez aimé Le Prince Captif... Euh... Non, je ne jugerai pas, Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et puis, on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles vidéos. Euh, de nouvelles chroniques de livres, tout ça, tout ça. Euh, voilà, vous allez voir, on va passer une bonne année 2016 ensemble. Ça va être sympa. Ça va être bien.